Et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un guide qu'on m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup réclamé, que je n'avais encore jamais fait sur la chaîne. Il s'agit de Sonia. Sonia, qui est un personnage, euh, alors maintenant plus si atypique que ça, mais à une époque qui était extrêmement atypique puisque c'est limite le perso qui est la classe des briseurs, des guerriers offensifs. A une époque très lointaine et heureusement loin derrière nous, Sonia était considérée comme un tank par euh, certains joueurs. Et euh, au final, non, c'était elle avait, elle avait plus de l'assassin mêlé que du tank. Et, pour un assassin mêlé, elle était extrêmement tanky. Du coup, elle est ce qu'on appelle la classe des briseurs qui existe sur d'autres MOBA. Et donc, maintenant, bon, ça existe, maintenant ça, ce, ce détail n'existe plus, puisqu'elle est dans le guerrier offensif, donc c'est parfait, c'est le rôle parfait pour elle. Donc, briseur, et qu'est-ce qu'un briseur Donc, comme je l'ai dit, un assassin qui fait. Enfin, pas un assassin mêlé parce qu'il est plus tanky qu'un assassin. En fait, c'est un assassin mêlé mais avec beaucoup de points de vie, en fait, beaucoup de résistance. Et c'est exactement ce qui définit Sonia la part de Diablo qui inflige beaucoup beaucoup beaucoup de dégâts. Et on va commencer par son passif. Elle n'a pas de mana, elle a à la place de la Fureur. Donc la Fureur remplace le mana et s'obtient en infligeant au subissant des dégâts avec sa attaque de base. C'est une capacité de base ou héroïque confère un bonus de 10% à la vitesse de déplacement pendant 4 secondes. Alors ce qui est dommage c'est qu'ils mettent pas le nombre de points de Fureur été... gagnés, mais vous voyez vous avez 6 de points de Fureur au niveau 20 et une compétence va donner plus de Fureur. Sachant que la lance empoisonnée génère de points de fureur si elle touche euh, le Z il me semble ne génère pas de fureur je ne sais plus je sais plus Mais en tout cas voilà vous allez générer par les auto attaques et par la capacité euh, de la fureur lance des enfants. donc comme vous venez de le voir c'est un, une sorte de grappin en fait hein, vous allez attraper. c'est un skill shot donc 13 secondes de temps de charge projette une lance qui attire vers le premier ennemi touché lui inflige 379 points de dégâts et l'étourdit brièvement sur micro stun si la lance touche, un ennemi génère 40 points de fureur comme on vient de le voir Et là, la barre de fureur est complète Vu que je suis fight, la, la génération de fureur, elle, elle est parfaite Elle reste, pas, elle descend pas comme avec Auger Elle reste, par contre, ah, dès que je lance des sorts La fureur descend, évidemment Et Donc il faudra retoucher ou remettre des autos pour réjouer de la fureur Ça, c'est intéressant Le truc avec la fureur du côté euh, de Sonia, la lance Comme on l'a dit, c'est comme vous êtes un assassin mêlé Enfin, hein, vous êtes un mêlé Bien, vous allez avoir besoin d'arriver au corps à corps pour mettre des auto-attaques. Et vous voyez, au niveau 20, elle fait 184 de dégâts d'auto-attaque. C'est pas énorme. Hein. Quand vous voyez des Ragnaros ou des Trals c'est pas énorme. Ça reste ok, mais euh, on est plus sur du Anubaraktière, on va dire. Ce qui est bien, du coup, c'est que la lance empoisonnée vous permet de vous approcher de l'adversaire. Maintenant vous avez les secousses sismiques Temps de recharge une seconde Alors ce qui est bien aussi avec la lance J'en ai pas parlé faut que je revienne dessus euh, Temps de recharge hop on va la dégager Ce qui est bien avec la lance c'est qu'elle génère une auto-attaque automatique Vous voyez j'ai rien à... appuyé sur rien Regardez je vais vous montrer faire ah. Et vous voyez elle génère une auto-attaque auto instantanée Ça c'est super intéressant pour le coup Même si bon c'est vrai que c'est un peu pour les assister Mais c'est pas mal La secousse sismique du coup Führer 25 de coups en fureur, Temps de recharge une seconde Donc, C'est un sort qu'on a quasiment tout le temps mais ça génère de la fureur. Vous n'aurez pas de la fureur de manière illimitée. Un 386 points de dégâts. La lance empoisonnée 369. Donc on est quasiment sur les dégâts de la lance empoisonnée. Un 386 points de dégâts à la cible ennemie. Et 96 aux ennemis derrière elle. L'intérêt ça va être de lance empoisonnée. Et voyez en fait il y a un combo que vous venez de faire instinctivement. Lance empoisonnée, auto-attaque, Z, auto-attaque, c'est déjà un combo sur Sonia pour mettre un maximum de dégâts sur l'adversaire, on y reviendra après. Mais oui, du coup, faites ça, auto-attaque, Z, auto-attaque, vous, vous avez vu, votre Z a fait des petits dégâts de capacité à l'arrière. L'intérêt, ça va être, on y reviendra avec les talents, mais de pouvoir vraiment mettre un max de burst et potentiellement aussi toucher un petit L'intérêt du Z il est multiple parce que en soi c'est meublé pendant toutes vos auto-attaques, vous faites une vous auto, fait. un Z, comme ça l'auto-attaque repart assez vite. C'est pas un reset d'auto-attaqueur, c'est un euh, c'est juste un meublage d'auto-attaque. Mais en optique c'est important. Mais l'intérêt c'est surtout aussi bah, de wave clear en fait. C'est votre principal sort de wave clear avec Sonia. Vous faites ça, hop, hop, on se positionne là. On se positionne là et regardez, hop. Et comme ça on touche l'arrière c'est le principal sort de, de Wave Clear de Sonia Alors il y en a un qui fait un peu tout, on y reviendra Mais c'est un sort très important pour nettoyer les vagues de sbires. Ensuite on a le E, la trombe 40 de fureur, donc ça te coûte quand même beaucoup C'est en gros faire une lance pour euh, régénérer euh, la trombe Temps de recharge 5 secondes Inflige 303 oui, points de dégâts oui, par oui, seconde aux ennemis 3. proches pendant 3 secondes Donc 303 toutes les, toutes les secondes Et rend un montant de points de vie égal à 25% des dégâts infligés Effet de soin triplé contre les héros c'est très très très intéressant Donc vous montez à, euh, si je dis pas de bêtises, 75% euh, C'est ça, 75% de vos dégâts contre les héros vont vous soigner Donc, ça c'est vraiment important Vous voyez là je fais 113, 113, 113, 113, 113, 113. Donc, Je me soigne énormément Le truc c'est que Sonia des fois vous allez justement devoir jouer euh, Un petit peu comme un Même si Illidan est beaucoup plus fragile Vous allez jouer sur le cordeau Vous êtes au, au, sur le fil du rasoir vous allez, vraiment, euh, vous allez longer la ligne entre la mort et la vie Puisque vous allez faire ça et ici si vous avez... C'est par ennemi que vous soignez, comme on l'a dit Alors même si bien sûr ça marche plus sur les héros, ça marche aussi contre les ennemis Donc vous êtes pas bien contre Arthas, par exemple là je perds bah, Je vais dans une vague de sbires. et instantanément je me régénère comme pas possible Et ça marchera de la même manière en PVP Et contre beaucoup de corps à corps, bah, Sonia elle est très forte Parce qu'elle va très facilement faire proc, sa trombe contre beaucoup de monde donc excellente contre décor corps à corps Et là par exemple un Arthas Un Arthas qui est normalement très fort contre des corps à corps Il arrêtera pas une Sonia hein. Sonia elle s'en fout hein. Ok bah tu réduis ma vitesse d'attaque Coco je m'en fous hein. J'ai une lance, le Z, le E Je fais beaucoup de dégâts magiques Mais maintenant elle fait quand même des beaux, bons dégâts d'auto-attaque Donc Sonia est très intéressante contre décor corps à corps Justement parce qu'elle va profiter du cac Pour pouvoir se soigner Et comme on l'a vu un anti-cor à corps comme Arthas Qui est très fort contre du, du boucher etc Sonia elle s'en fout Elle tourne autour de lui Et pff, voilà c'est bon donc là dessus très intéressant Maintenant on va pouvoir attaquer les talents sur Sonia On va commencer par le palier 1 Parce que Sonia étant un briseur Elle peut se jouer en solo lane Comme dans le Foreman Mais le, la principale qualité de Sonia C'est la solo lane hein. C'est vraiment tenir Elle a comme beaucoup de briseurs Des outils très forts pour pouvoir se tenir une lane Se régénérer Être euh, résistant au gank etc Palier 1 on a justement le dur à cuire, le blocage, toutes les 16 secondes pour faire 60 points d'armure physique contre la prochaine attaque de base d'un héros adverse. qui réduit les dégâts qu'elle inflige à Sonia de 60%. Sonia, on l'a dit, au niveau 20, 5373 de points de vie. Pour un assassin, c'est beaucoup. Donc, le blocage de l'armure physique sur Sonia, c'est quand même pas mal. Sachant que la plupart de ses vis-à-vis en solo lane... Vous allez avoir peut-être du Tral, du Ragnaros, euh, je sais pas, moi du Chêne, etc. Bah, le blocage contre ce genre de perso, ça fonctionne très bien. Cumule jusqu'à 3 charges. Celle-ci, s'accumule 200% plus vite. Donc 100% c'est le double, hein, 200% ça va encore plus vite, c'est le triple. Tant que le bonus à la vitesse de déplacement conféré par Führer est actif. Donc tant que la Fureur est active, donc, si vous avez lancé un sort, eh bien, vous, vous chargez plus vite le blocage donc en team le blocage y revient très facilement donc c'est très très fort en lane mais également en team fight cuir est excellent on a ensuite les peintures de guerre les attaques de base de Sonia lui rendent un montant en points de vie équivalent à 30% des dégâts infligés donc on l'a dit Sonia fait pas non plus des dégâts d'auto attaque colossaux donc les peintures de guerre elles vont être très bien parce que ça vous donne deux outils de sustain en auto attaque et pendant la trombe Donc même quand vous, votre trombe est terminée ou vous vous êtes fait annuler la trombe, hein. Sonia est très très très fragile, parce que la trombe c'est génial, hein. vous faites ça au milieu de trois mecs, euh, pom, ça touche, c'est très facile. Mais pendant ah, que vous fou. tournez, l'idéal quand vous jouez contre une Sonia, par exemple un Uther, le stun ne le mettez pas avant, sauf si vraiment vous pouvez l'assassiner très vite, ok, sinon gardez les contrôles le moment où on va commencer à faire sa trombe, comme ça vous brisez sa régénération. Souvent les, les erreurs quand les Sonia commencent à 1v5, c'est que souvent il n'y a pas de contrôle sur les trombes, donc attention à ce genre d'erreur. Donc peinture des guerres c'est un outil supplémentaire pour sustain Contre un Solaner qui a pas beaucoup de grosses auto attaques c'est vrai que bah, le Duracur est peut-être moins fort donc les peintures de guerres sont meilleures. Ensuite on a le coup furieux Toutes les quatre utilisations de ce coup sismique la compétence inflige 50% de dégâts supplémentaires à la cible principale pas aux cibles secondaires, à la cible principale et ne coûte pas de fureur Donc ça c'est plutôt cool ça veut quand même dire qu'il faut 25 plus 25 il faut 50 de fureur plus 25, 75 avant d'avoir la quatrième gratuite donc au lieu d'une consommation à 100% de fureur vous avez, quand même 60, vous avez besoin pour profiter de ça d'avoir consommé 75% de fureur avant Après vous pouvez la précharger Ça veut dire bah, par exemple au départ on fait une fureur sur des sbires Une autre fureur Et comme ça la prochaine eh bien fera des dégâts supplémentaires, normalement ça clignote, hein. vous avez un, une surbrillance donc vous pouvez l'attendre et comme ça la prochaine fois que le héros se pointe vous lui mettez la sauce donc du à cuire vraiment très intéressant niveau 4, niveau 4 c'est assez utilitaire encore une fois on va commencer par le coup de sang non on va, en fait, non, on va commencer par l'ouragan réduit 2 secondes le temps de recharge de la trompe donc on passe de 5 secondes à 3 secondes ce qui est vraiment pas mal et en plus de ça, quand vous claquez le E, ça supprime les effets de ralentissement et d'immobilisation. Par exemple, je joue contre Arthas. route moi mon pépère. Il veut pas me route Il veut pas me route, il a trop de PV, je crois. Il a trop de points de vie, donc il veut pas me route. Et imaginons il me route. Et ben bah, j'attends j'attends qu'il me route. Et là, j'appuie sur E. Et à ce moment-là, instantanément, et eh bien c'est fini. Le route est enlevé. Donc, contre Malfurion, très fort. Contre. Alors, contre Stukov, vous pouvez pas parce que normalement, généralement vous êtes silence, hein, donc ça marche pas contre Stukov. Mais contre euh, contre Arthas, contre Malfurion, Mais contre Anduin, c'est très intéressant. Ensuite, vous avez d'autres talents au niveau 4 qui sont excellents c'est euh, le coup de sang. Donc, ça vous donne aussi plus de régénération, évidemment. Coup de sang, enfin, sur la durée. Coup de sang, temps de recharge 40 secondes. On se dit c'est beaucoup. Génère 50 points de fureur, utilisable pendant que Trombe est active. Donc, pendant que vous faites ça, vous pouvez. Ça, ça vous donne un activable On va faire ça Hop. Maintenant vous pouvez appuyer sur la touche D Appuyez sur la touche D Instantanément vous allez générer 52 fureurs C'est à dire la moitié de votre, votre barre quand même hein. Donc c'est pas dégueu Effet passif La première attaque de base portée après secousse sismique Inflige 40% de dégâts supplémentaires Vous faites auto-attaque L'auto-attaque critique après l'utilisation de la secousse sismique Ça c'est très intéressant Et évidemment ça synergise avec les peintures de guerre Puisque qui dit auto-attaque plus forte Il dit sustain plus forte donc il y a double emploi, utilitaire, plus de fureur, mais également plus de dégâts. On va y revenir après au 10, j'y reviendrai sur ce talent aussi, parce qu'il y a un petit effet que les gens oublient. Ensuite, on a la terre brisée. Augmente la longueur de la zone d'effet de secours sismique de 66%. On va le montrer parce que c'est quand même ça change beaucoup de choses. Donc, une auto-attaque normale, un Z, vous voyez ça ne touche pas le troisième. Si je prends la terre brisée, ça augmente la longueur de la zone de 66% Et porte les dégâts de la zone à 125% des dégâts initiaux Donc je rappelle le Z, c'est 386 et l'autre c'est 96 Si je fais terre brisée, eh bien limite les mecs à l'arrière prennent plus de dégâts Et du coup, si je me positionne comme ça Alors si je me positionne comme ça je vais Vous voyez, ça touche aussi les ennemis derrière C'est quasiment une fracture de tral en termes de, de portée hein. enfin, Un peu moins mais c'est des mini fractures de tral on va dire qu'elle envoie qui vont, qui vont toucher très loin et par exemple bah ça vous permet de taper à la fois un tank, un support ou autre Et taper un Hanzo qui est à l'autre bout de la carte Sur des maps ah, aussi, aussi comme Sanctuaires Infernaux pour taper des squelettes et toucher l'adversaire qui essaierait d'être loin Ah, ça fait un peu du poke Alors ça demande à Sonia quand même de se positionner, de regarder un petit peu vers où elle va envoyer ses, ses, son Z Mais c'est toujours intéressant Et en HGC à une époque, même sans build de Z, parce qu'on y reviendra Il y a trois grands builds sur Sonia qui peuvent après s'hybrider hein, bien sûr mais parce que l'arbre de Sonia est assez complet pour le coup. Le ce talent avait été joué, notamment pour améliorer la solo de Sonia pour wave clear plus facilement en fait. Hein. Là, par exemple, j'ai blocage au niveau 1, j'ai le zo 4, très très résistant en 1 V1, hein. très très très résistant. Et l'intérêt, c'est que par exemple, bah, je fais ça, ça touche tous les sbires. Donc là, vous avez un wave clear qui est monstrueux. Comme vous voyez, hein. je, je vais super vite. Et ça va me permettre à Sonia par exemple de double soak pas forcément à la base son, son, son grand point fort et comme ça vous gardez votre E pour régénérer quand vous en avez vraiment besoin donc ça c'est ok. Niveau 7, alors c'est un palier également utilitaire pour Sonia ce qui est bien avec Sonia, ce qui est à la fois bien et pas bien c'est que ces paliers, il n'y a pas de genre palier défensif, palier offensif c'est il y a un palier, il y a de l'offensif et du défensif et vous vous adaptez, vous faites ce que vous voulez donc on va commencer par la lance empoisonnée qui est très intéressante, lance des anciens inflige 100% de dégâts supplémentaires en 6 secondes la lance, comme on l'a vu, elle fait 379 points de dégâts, c'est pas dégueu pour une compétence. Donc elle va faire le double de dégâts, elle va faire les dégâts normaux, et ensuite elle fait les mêmes dégâts, mais en dot. C'est quand même pas mal. Bouffée de vie porte l'effet de soin de trombe à 35% des dégâts infligés. Donc on est sur un soin amélioré à 35% des dégâts infligés, qui, je le rappelle, est toujours triplé contre les héros. Donc là, au lieu de passer de 25%, donc on monte à 75% contre les héros, on passe à 35% même pas mal, 70% euh, plus le 35%, ça vous fait 105% à peu près donc plus de 100%, en, en gros vous convertissez quasiment tous les dégâts infligés en soins quand même vraiment bon, c'est même 100% des dégâts infligés donc euh, non 105% j'avais raison <rire> du coup c'est très bien ensuite on a la Führer Guerrier Fureur Guerrier, le temps de recharge par charge est de 30 secondes vous en avez deux activer rend instantanément 10% de son maximum de points de vie à Sonia cumule jusqu'à deux charges Utilisable pendant que la trombe est active Donc pendant le e, vous pouvez également vous soigner Ça c'est très bien, les activables pendant les canalisations C'est trop trop bien Pour Et effet passif, pas Sonia inflige des dégâts Augmentés à 25% aux mercenaires. Alors il me... je sais plus Si ça marche sur les boss On va regarder, 230, est-ce que c'est même Oui 230, du coup ça marche aussi sur les boss Parce qu'il me semblait, je sais plus si les boss étaient euh, considérés Et en gros L'activable, alors vous ne pouvez pas lancer deux fois le truc Il y a un petit temps, il y a un petit délai de 10 secondes entre chaque utilisation mais 10% du maximum de pv c'est quand même énorme et plus la game avance comme c'est des 10% plus la game avance plus ça soigne donc c'est vraiment très très intéressant euh, et encore une fois l'intérêt c'est surtout la sustain hein, de ce talent mais ça accélère un peu la vitesse à laquelle on fait des mercenaires mais si on prend ce talent à haut niveau on le voit un hein, à haut niveau c'est principalement pour la sustain hein. c'est pour la, les soins apportés euh, au talent et par exemple là le, le, le camp mercenaire normalement je dois me mettre derrière pour toucher avec la, le coup sismique l'autre. Donc voilà pour ce qui est de Sonia, l'activable qui soigne. Au niveau 10, on a deux ultimes qui sont vraiment bons sur Sonia, mais il y en a un qui est plus situationnel que l'autre. Et il y en a un qui est monstrueux et qui même encore aujourd'hui est sous-estimé, c'est le Kourou du Berserker. 60 secondes de temps de recharge. Ça augmente les dégâts infligés de 40%. 40% de dégâts supplémentaires sur les lances, sur le Z, sur le E et sur l'auto-attaque. Mais c'est pas terminé. Et ça réduit la durée des stuns, des slow des, des slows et des routes, étourdissement, ralentissement et de Sonia de 50%. Donc ça réduit la durée des contrôles. Ça dure 15 secondes. Prolongé de 1 seconde par tranche de 10 points de fureur obtenus Donc là c'est assez barbare. De base, le cours du berserker dure 15 secondes minimum. Donc ça veut dire que vous avez 60 secondes. Il va durer au minimum 15 secondes. Déjà, ça veut dire que le CD effectif il est pas de 60 secondes, mais il est de 45 secondes. Et il va être prolongé. Tant que vous avez de la fureur, tant que vous générez de la fureur, vous, vous gardez le Kourou. C'est-à-dire que par exemple si j'appuie sur le Kourou, là normalement carrière. il est censé durer 15 secondes, Mais à chaque fois que j'auto, eh je prolonge la durée du Kourou du Berserker. Et c'est pas terminé, là je le perds. J'ai mis une lance, j'ai récupéré la durée du Kourou. Potentiellement avec Sonia, vous pouvez avoir une Kourou du Berserker, un ultime qui augmente de 40% vos dégâts. En permanence Tant que vous pouvez auto attaque en fait Ou mettre une lance Maintenant Un point qu'on oublie Un personnage qui est très sensible au contrôle On l'a dit Alors, Je vais juste réinitialiser les talents pour vous montrer un petit truc Hop On va faire ça On va faire ça On va faire ça Je claque mon courroux du berserker Je vais aller chercher le boss d'ailleurs Viens là mon con Voilà Le courroux du berserker ce qui est très intéressant avec le courroux du Berserker, c'est que, comme je l'ai dit, le principal problème de Sonia, c'est les hard CC, les gros contrôles, les silences, les stuns et tout qui vont vous bloquer. Et bien ce qui est intéressant c'est que le cours du Berserker réduit de 50% l'impact des contrôles. Et ça marche même dans le sable de Chromie Donc c'est vraiment, en fait ça réduit la vitesse à laquelle le, le, le slow va vous atteindre. Du coup c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais en plus de ça, donc c'est à la fois offensif et défensif, mais surtout ça augmente aussi votre sustain et eh oui Votre sustain dépend des dégâts que vous infligez sur vos auto-attaques avec la de guerre, mais avec la trombe aussi Avec la trombe et eh bien là, par exemple, le Kourou, le stun, normalement, il devrait durer plus longtemps, mais là, non. Et si j'appuie sur E, et eh bien, j'augmente ma régénération également de soins Et on génère de l'énergie. Maintenant, le 4, je vous en ai parlé. Comme la Kourou du berserker est augmentée en fonction de la génération d'énergie, si par exemple, je ne peux plus taper... J'appuie sur le D et bien ça va prolonger le courroux du Berserker Et quand le courroux du Berserker est terminé Et bien j'ai de nouveau un courroux du Berserker actif Donc ça diminue encore le, le, le temps de recharge effectif du courroux du Berserker Et vous pouvez potentiellement avoir un nouveau courroux du Berserker. Berserker Alors je vais y venir maintenant, normalement je fais ça un Mania. peu à la fin ou autre Mais il y a un combo qui est super il important est avec euh, Sonia Le courroux du Berserker il faut le claquer plusieurs manières Déjà parce que le team fight a commencé Mais comme ça augmente tous les dégâts Ça augmente aussi les dégâts de la lance de 40% Donc il faut penser à quelque chose C'est que si vous faites ça, ça Et que vous mettez votre courroux du berserker à la fin Vous avez gaspiller vos dégâts Donc normalement ce que vous êtes censé faire avec Sonia C'est claquer le courroux du berserker Et ensuite lance les Z et E Et faire vos trucs comme vous voulez Mais avant les dégâts infligés. Par contre un autre truc si vous savez que vous allez vous faire contrôler Là il y a, le, il y a là, je, imaginons je suis en train de taper etc Et là il y a un stun, il y a un ETC qui me glissade Je sais qu'il me glissade Kourou du Berserker avant Et comme ça le stun durera moins longtemps Et potentiellement je peux m'en sortir derrière en me remontant etc etc Ça c'est super important Je vois trop de Sonia qui ne pense pas à Kourou du Berserker avant les combos Et encore une fois les auto-attaques prolongent la durée du Kourou du Berserker Donc les murs peuvent vous servir à taper etc etc Donc voilà pour ce qui est de Sonia J'y reviendrai après euh, on a le niveau 10, l'autre niveau 10 qui est, euh, qui est le bon, le leap Temps de recharge 60 secondes Donc le courroux, hein, on l'a dit 60 secondes aussi Le leap 60 secondes également Un grand bon qui inflige 296 points de dégâts aux ennemis proches Et les étourdit pendant 1,25 secondes L'intérêt c'est quoi L'intérêt ça va être de franchir très vite une ligne Et comme on le voit, alors faudrait que je le mette en, en lancement rapide au relâchement pour que vous voyez la zone d'effet qui est petite quand même La zone d'effet est quand même correcte hein. Elle est quand même correcte mais elle reste petite On voit souvent des Sonya qui ratent un petit peu leur lit Parce qu'ils lancent un peu trop vite Et du coup l'adversaire a eu le temps de bouger Donc faut faire gaffe quand même Et l'intérêt ça va être de pouvoir se déplacer très vite Vous êtes insensible pendant la durée du saut Et surtout l'intérêt ça va être de bloquer un adversaire Vous assurez la lance du coup sur le gars Et vous allez pouvoir le tuer Ce qui est bien avec le bon ça va être de les setups et généralement le bon est utilisé en wombo combo le truc le plus connu en HGC c'était alors à l'époque Johanna n'a pas encore été euh, changé donc le coup près faisait des dégâts mais à une époque c'était Sonia Lip. pendant ce temps la Johanna a coup près elle retombe dessus et il y avait le Falstad qui avait claqué l'Interland dès le départ et c'était euh, les, les, les Tempest qui faisaient ce combo généralement avec Dami Lockdown et tout et il faisait du coup eh bien leap, into, interland, into, etc Et on n'est même pas obligé de faire euh, Johanna, Sonia hein. Juste Sonia, euh, Falstad avec interland C'est un combo qui marche très bien Et ça peut marcher avec plein d'autres optiques de one shot hein, Encore une fois Mais du coup le leap c'est généralement plus en team Qui va être fort pour pouvoir setup des combos Le principe également par exemple hein, Un Stukov, mettez un leap Stukov il claque Z, E, R Tout le monde est slow, tout le monde est silence, euh, tout le monde est route Donc ça marche très bien Il y a plein de possibilités comme ça Ça peut aider le tank à trouver des engage aussi le problème de, du leap, c'est que bah, il peut se rater, il peut se sentir Enfin je veux dire une Sonia qui veut leap ça se voit hein. Elle est là comme ça Et ça se voit très vite Donc ça peut être esquivé Le problème du leap, c'est que le, le leap va vous permettre de setup un stun Et potentiellement assurer un one shot S'il n'y a pas d'optique de compo, ça peut vous permettre d'assurer un one shot Sur un carré qui serait assez fragile et le tuer Le problème, c'est qu'une fois qu'il est mort, vous n'avez plus rien Parce que vous avez claqué le, le bon Le cours du berserker il dire 15 secondes et en fait le problème c'est que le leap ça assure potentiellement un kill Et faut pas se rater, Et faut pas que l'ennemi l'ait senti Le courant du berserker ça vous permet de 1v5 en fait Le cours du berserker vous êtes au milieu de l'équipe ennemie Vous réduisez les contrôles, vous faites des dégâts supplémentaires Donc de la sustain supplémentaire donc vous pouvez mais éclater tout le monde Le leap c'est très compliqué de pouvoir le rentabiliser aussi bien en fait hein. Donc le leap c'est généralement tu assures un kill Le cours du berserker potentiellement t'en assure 5 Donc le, le leap est forcément moins bon mais il peut permettre, pareil en, en solo queue, en solo queue c'est moins fort pour les Wombo Combo Ça peut permettre peut-être Alors j'ai regardé des stats Parce que le bon est quand même pas mal apprécié Kourou du Berserker est plus populaire que le bon et a un meilleur win rate Pour vous montrer à quel point le Kourou du Berserker est vraiment au dessus Mais encore une fois de manière situationnelle le bon peut être ok Par exemple si on n'a pas assez de contrôle pour bloquer je sais pas moi euh, Une canalisation qui peut être très violente, un, un Kelta Spiro un chêne, etc. Bah oui, vous avez un leap un Anduin, par exemple. Vous avez claqué la lance sur quelqu'un d'autre. Le Anduin claque l'ultime, la canalisation. S'il y a vraiment des canalisations qui peuvent vraiment bloquer l'équipe, le Bon peut faire du bien. Mais bon, une fois que le Bon est terminé, de Berserker, vous allez, vous allez, il va vous manquer quoi. Niveau 13 niveau 13 palier encore une fois assez ouvert, mais plutôt utilitaire. On va commencer par le sans issue. Le bonus de vitesse de déplacement qui est de 10% va passer à 20%. Suite à l'utilisation des capacités basiques ou héroïques, l'intérêt aussi c'est que le courroux du berserker, du coup, fait active la fureur, enfin hein, le sans-issue. Donc, ça c'est intéressant, très très fort ce talent. 20% de mousse speed, c'est quasiment la vitesse d'une monture, 20% c'est votre vitesse en, après utilisation de capacité, une vitesse de monture c'est 30%, donc c'est quasiment en monture, c'est très très fort. On a ensuite l'impitoyable, la, la trombe inflige un supplément. De 111 points de dégâts par seconde aux héros disposant de moins de 50% de leur maximum de points de vie par contre ça ne génère pas de soins supplémentaires donc là bon justement l'idée c'est que ça serait trop mal et du coup ça serait impossible de tomber sonia donc là l'intérêt c'est juste de pouvoir finir des kills les mecs sont faibles, ils ont en dessous de 50% de leur points de vie vous avez un bonus de dégâts qui évidemment lui par contre profite du coup du berserker mais ça n'augmente pas la sustain qu'on soit clair ça n'augmente pas la sustain, ça augmente juste les dégâts mais ça peut permettre à de finir des kills, on y reviendra après Lance mystique, lance des anciens, attire toujours Sonya au point ciblé même si elle ne touche aucun ennemi Le principe c'est quoi C'est que là par exemple je n'ai pas touché de héros, c'est pas grave, ça permet de m'escape L'intérêt ça peut être contre des tombeaux léuriques, voilà on passe à travers Et ça vous permet de passer à travers les murs, et oui parce que la lance fonctionne à travers les murs de base Mais c'était normalement que si vous touchez un héros, si vous ne touchez pas de héros ça permet de vous escape Alors ce talent a été méga nerf parce qu'à une époque il n'y avait que ce talent qui était joué Maintenant il est même faible honnêtement ce talent Par rapport aux deux autres il est même devenu faible Mais contre par exemple comme je l'ai dit des Léorique ça peut toujours être pratique Si le Léorique joue tombeau boire, s'escape hop on recule on s'en va Après au 20 généralement vous êtes silence Donc vous pouvez pas profiter de la lance mystique Niveau 16 Là un palier monstrueux sur Sonia Avec deux outils offensifs Un outil défensif et même dans les deux outils offensifs on a, de, on a un peu de possibilités On va commencer par le nerf d'acier Les nerfs d'acier c'est Indémodable sur Sonia Temps de recharge 60 secondes Génère un bouclier équivalent à 25% des points de vie maximum pendant 3 secondes Utilisable pendant que la trombe est active Encore une fois on peut l'utiliser pendant, pendant une canalisation 25% des points de vie maximum Rappelez-vous Bouclier du Nexus qui est un talent 20 pour les supports Il génère un bouclier équivalent à 20% du maximum de points de vie Sur tous les alliés Vous vous faites 25% Alors c'est personnel mais vous faites 25% Pour vous 60 secondes de temps de recharge comme les boucliers du Nexus Pour vous et c'est encore mieux qu'un Bouclier de nexus et c'est pas lié 16 C'est monstrueux, hein, c'est monstrueux Sachant que Sonia, normalement si vous avez bien build Bon là j'ai fait n'importe quoi, hein, donc euh, on y reviendra après Mais vous avez des dégâts Donc une fois que vous arrivez 16-20 Le problème c'est pas vraiment les dégâts C'est plutôt survivre pour pouvoir Continuer d'infliger des dégâts, comme on l'a dit bah, La trombe vous permet de vous soigner, etc., etc Donc vous avez de quoi tenir aussi longtemps Vous avez les dégâts, maintenant Ce qu'il faut c'est la survie, parce que si vous vous mourrez instant, vous ne pourrez pas faire les dégâts donc généralement au 16 et au 20 on prend des outils défensifs pour ce dire. Donc on prend les nerfs d'acier. Mais, mais, si il y a besoin d'un peu plus de dégâts, ou que vous n'êtes pas trop inquiété dans cette game, alors attention au 16 ça peut changer, en late game ça peut changer cette, cette, cette considération, mais vous avez la boucherie, augmente les dégâts d'attaque de base de 25%, qui synergise évidemment avec la peinture de guerre et avec le courroux du berserker, hein, qui vont se cumuler. Les attaques de base réduisent également le temps de recharge de la lance des anciens de 1,5 secondes Et qui bien sûr fusionne avec l'effet de sang aussi Donc la boucherie au niveau 16 Vous avez plus de lance des anciens, donc plus de lance empoisonnée donc Plus de gap closer, plus d'outils pour pouvoir se rapprocher de l'adversaire Et vos auto-attaques font plus mal Donc c'est plutôt pas mal Maintenant, ça c'est bien, c'est la boucherie, c'est cool On a le choc tectonique les attaques de base et secousse sismique infligent au héros un supplément de dégâts équivalent à 1,5% de son maximum de points de vie et rendent à Sonia un nombre de points de vie équivalent aux dégâts infligés. Alors, inutile -il de dire que heureusement que Sonia est un cac parce que sinon c'est n'importe quoi ce talent. Hein. Donc, ce talent il est monstrueux. Il sera peut-être nerf d'ailleurs, un, un chouia peut-être. Attaque de base et secousse sismique qui inflige 1,5% de maximum de points de vie, c'est un tueur de géant monstrueux. Hein. Donc, de base, l'auto-attaque fait 1,5% du point de vie maximum. Et surtout, maintenant ça rend un nombre de points de vie équivalent aux dégâts infligés. Quand vous mettez un Z sur l'adversaire, la sustain elle est pas dégueulasse. 119 points de dégâts, euh, c'est quand même pas dégueu hein, comme vous le voyez. Donc c'est vraiment vraiment intéressant. Je vais, je vais d'ailleurs venir sur Arthas. Vas-y, lance-moi, appuie sur tes touches s'il te plaît Arthas. Voilà, fais-moi mal que ça vous permet de profiter, des... même si vous n'avez pas peinture de guerre par exemple, ça vous permet de vous générer des autos, ça vous permet de générer de, du soin sur les autos. Donc ça c'est plutôt cool. Alors par contre, les, les, la sustain générée est en pourcentage des PV infligés. Enfin, ça ça marche pas sur les dégâts d'auto normaux, hein, ça marche sur les dégâts en pourcentage PV. Hein, je le rappelle, je préfère le dire. Euh, niveau 20, niveau 20, c'est pareil, on a le duro mal qui est le bouclier euh, renforcé. Il pas le bouclier du Nexus là mais le bouclier renforcé et le Hardened Shield, le mal génère 60 points d'armure pendant 4 secondes. Ce qui réduit les dégâts subis de 60%, utilisable pendant que la trombe est active. Encore une fois, un très bon activable. Une Sonia en plein dans un teamfight qui explose tout le monde et qui pendant 4 secondes est intuable. Parce que c'est littéralement intuable. Faut pas le lancer trop tard, hein, bien sûr. Mais c'est quasiment intuable. C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort. C'est 60 d'armure générique, physique, magique, trop fort. On a ensuite des très bons vins avec le courant du Berserker amélioré qui augmente le maximum de points de vie de 10% de base ça c'est gratos donc ça marche aussi encore mieux avec les nerfs d'acier de base et permet d'utiliser jeu de jambes qui rend insensible aux effets de contrôle pendant 2 secondes une Purif de 2 secondes pour un perso qui a peu de counter à part les hard CC hein, c'est quand même encore une fois très fort hein. rappelez-vous Irel, hein, la Purif au vin 30 secondes de temps de recharge donc de base 10% de PV maximum en plus et, et l'activable sur le R qui vous permet de vous rendre insensible pendant le cours du Berserker Le problème c'est que ça sous-entend qu'il faut être sous cours du Berserker C'est quand même méga méga solide On a la lance composite également, On augmente la portée de 50% sur la lance Donc ça vous permet de la lancer de beaucoup plus loin Là par exemple, vous avez vu avec la lance mystique en plus ça marche Mais ça permet d'aller très très très très loin Voilà ça permet de toucher de très très très, très loin la lance des anciens, si vous touchez, confère 25 points d'armure pendant 4 secondes Le Duromal, c'est 60, donc anti-burst de dingue Lance composite, c'est plus sur la durée 25 d'armure, c'est toujours cool Si vous avez pris le boucher au 16, bah vous avez plus de lance, donc plus d'armure tout le temps Et la portée, bah, généralement, ça vous permet d'attraper des gars de beaucoup plus loin Donc là, très très très bon niveau 20, hein. ces trois là sont excellents Même si le Duromal est un peu au-dessus à mon sens Cratère d'Ariat. le bon génère un cratère infranchissable pendant 5 secondes On va, le, on va vous le montrer Je m'en fous, je fais ça, hop ah il faut que je prenne le livre quand même <rire> Donc on va faire ça En fait l'idée C'est que vous avez Un cratère, les mecs ne peuvent pas traverser Il y a des... les... une liming va pouvoir TP à travers bien sûr Mais sinon les gens sont bloqués dedans Si jamais vous vous êtes raté Et que vous enfermez vos alliés Vous pouvez désactiver au bout d'une seconde Le R pour casser ce truc Comme une prison de Nazibo en gros par contre ce qui est très drôle avec le bon, il y a un combo qui s'appelle la machine à laver qui est très rigolo Vous mettez un leap, vous bloquez tout le monde et là il y a un chaîne qui rentre dedans et qui tonne Comme ça c'est un permastun contre le mur, c'est très rigolo ça C'est le combo machine à laver, c'est marrant, c'est plus drôle qu'autre chose mais c'est rigolo Donc le leap amélioré généralement est très peu viable Alors ce qui est bien c'est qu'il réduit le temps de recharge de 20 secondes sur le leap Donc 40 secondes de temps de recharge Et le problème c'est comme on l'a dit, le leap c'est bien avec Sonia vous assurer un kill Mais une fois que ça c'est terminé potentiellement c'est le moment vulnérable pour Sonia donc avoir un Duromal mal avec le leap par exemple c'est très très très fort parce qu'en gros vous assassinez le gars et à la sortie du leap quand les mecs retournent contre vous on claque le duro mal it's ok vous mettez des gars m'en fous je prends rien et ensuite vous allez pouvoir revenir pour euh, pour continuer Ma donc le cratère d'Ariad c'est vraiment dans une optique encore une fois de combo vraiment on enferme les gars euh, Interland euh, pff, on balance quoi on balance la sauce donc maintenant on va parler de build et je vais commencer par mon build préféré euh, qui est ce qu'on appelle le build, je l'appelle comme ça, c'est le build Max Burst Assassinat. C'est ce que j'appelle le build de Dami, c'était le joueur de Tempest, hein, évidemment, un petit bracelet. Le build de Tempest, le build de l'assassin de Tempest, qui était probablement la meilleure Sonya au monde, euh, c'était Dami. Et Dami jouait ça. Peinture de guerre, ou poisoner. blocage d'ailleurs, peinture de guerre ou blocage, il s'adaptait. Niveau 4, coup de sang, pour, générer, pour augmenter les dégâts d'auto-attaque à la prochaine et prolonger le courroux du Berserker. Lance empoisonné. Pour augmenter le les dégâts instants Le Kourou du Berserker évidemment Alors vous allez me dire mais attendez T'as pas dit que c'était Tempest qui faisait des combos à lip Oui mais du coup il a adapté son build Et l'intérêt c'est que Kourou du Berserker bah, ça augmente tous les dégâts Le 13 Il jouait sans issue Mais vous pouvez tout à fait jouer un parce qu'à l'époque ça n'avait pas été up Mais le sans issue est très bien 16 Boucherie Mais Nerdassi est très bien encore une fois Mais l'idée là c'est vraiment max burst Boucherie et au 20 Duro mal ou jeu de jambes ça c'était ce que prenez d'amis. On va dire du romal pour avoir quand même un outil Si vous prenez Boucherie, honnêtement au vin, faites pas le con. Hein. Jouez euh, du Romal. Parce que vous avez déjà euh, dégagé euh, les nerfs d'acier est quand même un outil très fort. Donc faites pas le con. Et nerf d'acier et du romal est très fort. C'est juste les claquez pas en même temps. Sinon c'est con. Vous en claquez un puis un autre. Généralement on commence par le du romal et ensuite l'autre. Du coup, qu'est-ce qui, qu qui est l'intérêt de faire ça Terminé. Claquez le R, lance empoisonné, auto-attaque, et juste comme ça, vous avez j'ai regardez. Juste comme ça. Hein. 2500 sur un adversaire. Je vais mettre un Hanzo en face pour que vous voyez un petit peu les dégâts que ça met. J'ai juste fait R, A, auto-attaque, Z, auto-attaque. Ça va très vite. Sans même me remettre d'autres auto-attaques. Hein. Regardez la pat les patatas fritas que ça met un Hanzo. Je vais affronter la mort sans détour. Vous avez quasiment pris 90% de ses dégâts juste avec ce combo. Et évidemment, bah, vous allez continuer de lui mettre des autos normalement pour lui exploser sa tête. Donc c'est monstrueusement fort. Si on veut vraiment assurer le one shot, au 13, on peut aller sur l'impitoyable, hein, évidemment, pour assurer les derniers petits dégâts. Parce que là, vous lui avez claqué la tête. Hein. Donc si vraiment on veut aller plus loin encore, on va faire peinture de guerre, coup de sang, lance empoisonnée, courroux, impitoyable, boucherie et du roman. Et là, vous faites ça hop, hop, hop, auto. Vous pouvez générer de l'arrache bien sûr, et après faire ça. L'idée, alors hop, on va activer les temps de recharge. Ah, ça, ça rend le truc très simple, mais pensez bien sûr à mettre des auto-attaques avec le Z. C'est pour ça qu'on n'a pas. Le 13 peut avoir un effet, vous n'êtes pas obligé. Le, le E c'est censé être pour vous soigner, hein. donc l'utiliser pour détruire un gars, finir un gars. Le problème c'est que généralement, bah, peut-être que le moment où vous en aurez besoin de soigner, bah, vous l'avez utilisé pour finir un gars, donc ça peut être un problème. Donc attention à faire ça. Normalement, avec ce combo, vous n'avez même pas besoin du E. Vous faites juste une lance, un Z. Bon, là je viens de. J'ai ça je viens de. Je suis un con, je suis un connard. Euh, mais donc, vous avez juste à mettre lance, auto-attaque, Z, auto-attaque et vous pouvez reprendre. Voilà, vous avez juste à faire ça. Le mec est mort. Donc même pas besoin de E Et quand j'en ai besoin de sustain Là on claque le E Qui va beaucoup m'aider pour me régénérer Voilà Donc ça c'est le build personnellement que je préfère et que j'adore Il vous permet d'assassiner n'importe qui Alors généralement Sonia faut y aller sur le flanc Vous hein, passez sur les côtés Comme la plupart des bruisers d'ailleurs hein, Comme la plupart des mêlés Vous arrivez sur le côté Vous claquez tout et boum On lui casse la gueule Donc comme je l'ai dit ce build C'est surtout le 4, le 7, le 10 Le reste c'est modulable Donc, par exemple roi à cuire coup de sang, lance empoisonnée, courroux du berserker au 13, sans issue nerf d'acier, mal. vous pouvez tout à fait adapter comme ça, on pourrait être encore un peu plus tanky votre burst sera monstrueux malgré tout Cour du berserker, lance empoisonnée, auto-attaque Z, auto-attaque, vous allez saigner beaucoup de monde donc ce build là, tout à fait ok c'est le build même que je conseillerais même. ensuite, vous avez un autre build, donc là on a mis le max dégâts, le max burst qui peut bien sûr se jouer avec, euh, avec le bon mais le problème c'est que vous n'avez pas, le... vous avez pas le... les dégâts bonus du coup de Berserker et la tankiness qu'apporte le coup du Berserker. Donc maintenant et le build E Au 1 on s'en fout, soisira peinture de guerre ou dur à cuire. Au 4 l'ouragan pour réduire le temps de recharge. Au 7 vous n'êtes même pas obligé de jouer la bouffée de vie, vous pouvez juste jouer le 4. Mais bouffée de vie bien sûr pour porter le soin. Au 10, Kourou du Berserker que ça augmente la sustain apportée par le E Au 13, celui-là n'apporte pas de sustain, donc vous n'êtes même pas obligé de jouer l'impitoyable hein. On va jouer le sans issu qui augmente la vitesse à laquelle vous vous déplacez pendant la trombe Au 16, nerf d'acier, c'est une, une optique très tanky Et 20, du mal, ça c'est ce qu'on appelle le build E L'intérêt, c'est que si les ennemis, bah, ils n'ont pas de contrôle Pas besoin de burst, alors vous aurez quand même un burst pas dégueu Puisque vous avez le courroux du Berserker Mais, l'intérêt c'est quoi Vous appuyez sur eux et l'adversaire il pourra rien faire en fait Parce qu'il a pas de contrôle Donc vous allez passer votre temps en teamfight à faire ça Et C'est le build bien un bien peu débile de Sonia Mais c'est très très très très fort sur la durée Parce que vous êtes intuable Et du coup je viens de vous mettre le build max dégâts Là je vous donne pas le, le build max dégâts mais le max survie Et qui est très fort s'il n'y a pas de hard control en face Par exemple il n'y a, a pas du terre, il n'y a pas de machin pouf Pas de silence, pas de stun Intuable et là, bah, vous avez le max dégâts d'un côté, le max survie de l'autre. Et encore une fois, en plus, vous pouvez dissiper les routes pour vraiment y aller. Ensuite, on a un build un petit peu hybride qui prend un peu des deux, c'est le build Z. Avec le z 1 le z 4 O7, lance empoisonnée ou fureur guerrière, les deux sont diables. Vous pouvez même prendre bouffée de vie, mais généralement, c'est plutôt fureur guerrière si vous voulez la sustain. Kourou du berserker ou leap, les deux sont très bien, et le leap peut se jouer aussi en tant que... En, en, dans l'optique tank, dans, les, dans le build E euh, ou dans le build euh, assassinat, mais généralement le Kourou est toujours meilleur en fait. Faut et faut au 13, taille. sans issue. Faut au faut 16, taille. chaque tectonique. Là, c'est très important dans le build Z évidemment. Et au 20, bah, encore une fois, du Romal ou ce que vous voulez. Ça, c'est le build Z qui vous permettre fureur. à la fois oh de oh profiter oh du oh Kourou oh et de faire quand même des bons dégâts. Mais qui va vous permettre également de tenir sur la durée puisque vous allez mettre des Z au milieu de tout le monde donc vous allez pouvoir gérer des fights sur la durée alors attention le build assassinat pur il marche sur la durée parce que vous restez Sonia mais l'intérêt avec le build Z c'est de jouer un petit peu sur les deux tableaux une sorte d'hybride en mode je tiens les longs fights mais je tiens également un bon burst maintenant encore une fois le build assassinat il marche aussi sur la durée euh, donc c'est là aussi que Dami jouait le boucher, la boucherie parce qu'une fois qu'il a assassiné un mec il passe au suivant <rire> Et euh, donc ça c'est en autre build Alors le build Z, le truc c'est que je dirais qu'à l'heure actuelle, pour moi, le 4 est important Pour le, pour le, PV, pour le PVE et autres, et le 16 est important Le 1 il est, il est modulable Je vois beaucoup de Sonia qui joue le ZO1 Vous n'êtes pas obligé de jouer ZO1 sur un build Z hein. Le 1 c'est vraiment modulable ce, la peinture de guerre ou le dur à cuire en build Z, je comprends pas d'ailleurs pour sur les build Z pourquoi on voit pas plus de Z, euh, pour, pourquoi on voit pas plus de, de, de blocage loin hein, d'ailleurs. On voit des Sonia qui parfois en build Z euh, galèrent un petit peu parce qu'elles n'ont pas le blocage. blocage le reste très fort hein. donc faut pas l'oublier. Donc voilà, c'était les trois grands builds de Sonia. Il y a un plein d'hybridation encore une fois possible. J'espère que ce guide vous aura plu et vous aura aidé. On se dit à bientôt pour de prochaine vidéo. À plus dans le Nexus. Je vous embrasse, plein de bisous. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, le Facebook, Twitter, YouTube, tout ça, tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et euh, n'hésitez pas à partager autour de vous, évidemment. Vous pouvez également faire un petit, euh, jeter un petit coup d'œil euh, sur la boutique du site, évidemment. gagnant.fr, et le Discord également qui est dans, le, dans la description si vous trouvez, cherchez des joueurs. Voilà, plein de bisous.